si on appelle n le nombre de fréquences k la taille du motif le nombre de fréquences dans chaque cellule et n divisé par k donc dans ce cas 15 divisé par 7 ce qui fait 2, quelque chose mais comme on ne peut mettre qu'un nombre entier de fréquences on va considérer qu'il y a deux fréquences dans chaque cellule et il y aura une fréquence va être inutilisé, ou que l'opérateur pourra utiliser pour offrir un surcroît de capacité dans une cellule où il y a un peu plus de personnes, ou alors dans une cellule supplémentaire qu'on met pour combler un trou de couverture. Si l'opérateur replanifie son réseau avec un motif A4, à ce moment-là, il va y avoir 15 divisé par 4 égale 3 fréquences dans chaque cellule. Avec 4 fois 3, 12, il va rester donc 3 fréquences supplémentaires. Le réseau de plus grande capacité est évidemment le deuxième réseau, puisqu'on a plus de fréquences par cellule.